du coup ce que je vais faire là c'est aller me promener au bout de frontière Linde, puisque j'ai pas souvenir d'y avoir déjà été donc je vais aller me promener, je fais pas d'attraction c'est juste vraiment pour aller voir alors ça si vous avez suivi les vlogs vous savez pourquoi est-ce que je ne fais pas cette attraction pour être honnête, je préfère largement notre, thématis notre thématisation à nous. Hein. Je la trouve pas si folle que ça. Hein. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a vraiment tout le village qui est en concordance en fait, avec cette attraction. Le merchandising est assez incroyable, hein. genre les jours où ils nous font des chemises comme ça en France, je pense que j'achète tout hein, sur des attractions que j'aime d'un rendu Un truc qui est un petit peu magique à Walt Disney World c'est que les cast members la plupart distribuent des stickers différents Donc là dans la boutique Pirates des Caraïbes je viens d'avoir celui là et je l'aime trop Je veux des trucs comme ça à Disneyland Paris s'il vous plaît Ou alors je veux déménager et devenir passeport annuel à Walt Disney World C'est pas possible À gauche, vous aviez Splash Mountain, et ici on a Big Thunder Mountain. Bah disons comme vous pouvez le voir, Big Thunder Mountain n'a pas du tout le même succès qu'en France. Hein. 25 minutes d'attente à peine, ça reste raisonnable. Hein. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus adapté euh, à mon caractère de flipette. On va essayer de faire Tom Sawyer Island. Bon bah en fait on va pas faire Tom Sawyer Island comme vous pouvez le voir, c'est complètement fermé. Ça a fermé ses portes à 5 h mais en fait voilà le principe, vous avez toute une île en fait au milieu du lac, que vous pouvez visiter. Voilà ce à quoi ça ressemble. C'est plutôt mignon je trouve. Pour les sites du citatif c'est à dire que moi j'avais trouvé ça horrible et les américains dans le palais et tout c'était ils tapaient des mains ils tapaient des pieds, donc je me dis peut-être que je vais un truc peut-être que si je leur fais cette année ça va aller j'y crois moyen mais je vais la tester la seule chose que j'aimais c'est que ça me fait penser à Dingo et Max la scène avec les deux photos parce que Dingo et Max c'est un film qui a personne mon empente mais pour de ça j'avoue que je comprends pas trop des masses pour les solutions que Yeah, so we're trying to hook up here. <laughs> you should have some music and a song. But fusion en train d'hurler, de siffler, de taper des mains et des pieds je pense que vous l'avez surtout entendu sur le final mais je comprends pas en fait parce que genre pendant les parades ils sont ouf, pendant certains spectacles on les entend pas broncher et là sur ce spectacle un peu euh, un peu nul hein euh, ils sont à fond dedans. <rire> donc euh, si quelqu'un comprend pourquoi est-ce y a un tel engouement n'hésitez pas à m'expliquer, moi je pense qu'il y a deux options soit c'est parce que c'est une, euh, une attraction emblématique qui a été faite du temps de Walt Disney donc du coup c'est historique soit c'est des chansons qui sont très connues aux US et qui ont peut-être marqué l'enfance des américains et donc du coup ils sont contents de les retrouver je sais pas, mais sinon j'ai pas trop explication par contre il est hors de question que la dernière attraction que je fasse à Walt Disney World ce soit celle-ci donc je vais retourner au New Fantasyland et à mon avis je vais refaire Ariel parce que c'est mon attraction préférée au Magic Kingdom donc euh, je me dis que ça peut être pas mal de terminer sur ça parce que euh, terminer sur euh, de plus en plus intelligent autant terminer sur une attraction que j'adore plutôt que sur ça C'est parti pour refaire Ariel encore une fois, allez je suis pas encore partie que je suis déjà nostalgique j'ai l'impression de pas être restée assez longtemps ici j'ai eu le temps de faire absolument tout ce que je voulais mais euh, c'est vrai que cette jours c'est quand même assez court donc c'est passé très très vite à une vitesse absolument folle j'ai pas vu les jours passer. j'ai l'impression d'avoir vécu un rêve <rire> pendant tout ce temps euh... Et ça me fait bizarre de me dire que là, à c'est la dernière attraction que je faisais puisque là, je vais aller me poser pour les spectacles nocturnes. Et je me suis aperçue du coup, dans la file, qu'il y avait un jeu pour essayer de retrouver les crabes qui sont cachés dans la file d'attente. Mieux vaut tard que jamais, hein J'aurais découvert ça une dernière fois. Et là, du coup, je vais aller mettre euh, du côté droit, du côté de Hollande pour vraiment essayer d'avoir les meilleures places. Je vous rejoins là-bas. bon mais aussi donc de retour pour le bilan de ce séjour, j'ai mis mon petit pull Walt Disney World euh, parce qu'il commence à faire froid, il est 20h passé ici, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce séjour franchement ça a été absolument magique, euh, de bout en bout, ça a été complètement effréné, j'ai vraiment pas vu le temps passer ça a été une semaine vraiment folle, je pense que je pense que je me suis mal organisée dans le sens où quand j'ai décidé de partir Je ne savais pas du tout que c'était le week-end du Star Wars Half Marathon Et je pense que c'est ce qui a joué au niveau de l'affluence des personnes Il faut savoir que quand j'ai prévu mon voyage parce que ça fait plus d'un an que je prépare ça euh, C'était prévu comme euh, les semaines les plus vides de l'année avec euh, février et septembre Et bah en fait euh, pas du tout, hein. ça a été plein de monde Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire autant de choses que je voulais J'aurais bien aimé refaire Avatar par exemple, j'en ai pas eu le temps malheureusement Mais honnêtement j'ai aucun regret Si c'est la première fois que vous partez à Walt Disney World, Je vous déconseille de partir qu'une seule semaine parce que franchement euh, <rire> C'est beaucoup trop intense Je pourrais pas choisir un moment plus magique qu'un autre Je pense que toutes les expériences ont été incroyables Autant les restaurants que les spectacles j'ai eu un vrai coup de cœur pour, euh, pour la Royal French Fair qui est le spectacle sur la scène du château de Magic Kingdom. J'ai passé beaucoup de temps à Magic Kingdom cette année mais euh, c'est vrai que c'est l'un de mes parcs préférés en fait, avec Animal Kingdom et honnêtement je suis super d'avoir pu vous amener dans mes aventures euh, j'espère que ces vous auront plu c'est vrai que euh, si je suis aussi partie c'est un peu pour vous aussi parce que j'avais envie de partager ça avec vous et honnêtement je me suis presque pas sentie seule de tout le voyage parce que bah, pendant tout ce temps je vous ai parlé, je vous ai fait partager ces moments là avec moi <rire> je terminerai sur ces quelques mots je vais vous laisser avec euh, les spectacles nocturnes donc euh, la parade donc j'ai happy Ever After puis Once Upon a Time que je n'ai jamais vu pour le coup euh, j'espère que ça vous plaira, en tout cas normalement je suis bien placée donc je devrais avoir de belles images sur ce map ici, je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous, je vous aime très fort, ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu à me laisser un petit commentaire comme d'habitude sachez que du coup j'ai tourné d'autres vidéos en dehors des vlogs donc euh, tout ce qui est rencontre, personnages et d'autres petites choses ce que j'ai mangé sur les parcs, ça vous aurez ça plus tard, puisque que bah, là je pense que ça fait déjà pas mal de vlogs sur la chaîne donc à mon avis je vais espacer un petit peu le reste mais j'ai hâte de vous montrer tout ça et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous, je vous aime non une... non en fait je suis carrément au premier rang. Je pense que je ne peux pas faire mieux là comme place.